Même euh, me tourner un instant aussi vers le clinique pour entendre la réaction d'Isabelle Martin, qui est donc une, une experte de l'éducation aux médias et à l'information. Et c'est vraiment, j'aimerais, vous, vous êtes le Bordeaux, coordinatrice du Clique de Bordeaux, pour les jeunes mais pour les moins jeunes, parce que je crois que ça profite très largement, y compris la semaine de la presse et des médias, à de, à, de, à de nombreuses personnes, de nombreux Français, euh, d'avoir vraiment une réaction sur ce que vous avez entendu et éventuellement identifiez-vous avant. quest ce qu'il y a une chose dont on n'aurait pas parlé. Effectivement, euh, enfin ce dont on a parlé, donc c'est ce que fait l'école en fait pour essayer de lutter justement. Un petit bien, peu, oui, tout à fait, mais je euh, sur la, la dimension éducation en médias et l'information, en information, spécifiquement, hein, plus que l'esprit critique, puisque l'éducation médias et l'information n'est qu'une partie euh, finalement euh, de l'éducation à l'esprit critique. Alors, euh, je vais revenir, bien sûr, hein, sur euh, différents points qui ont déjà été abordés euh, en les ancrant en dans en la réalité euh, de l'école. Mais avant, d'abord, je voulais euh, faire une petite approche euh, historique, euh, parce que c'est toujours important quand même de contextualiser les choses. Alors, le rapport des jeunes à l'information et le rapport de l'école à l'information. Donc, en fait, il a fallu attendre 1976 pour que le ministre de l'Éducation nationale fasse entrer la presse à l'école. À l'époque, il dit « Nécessité d'ouvrir l'école aux réalités du monde moderne implique d'adjoindre L'utilisation des instruments pédagogiques traditionnels, celle de la presse, qu'elle se présente sous forme écrite ou qu'elle utilise les moyens audiovisuels. C'est important parce que ça veut dire qu'avant 1976, un enseignant qui utilisait la, la presse écrite en classe était pas de sanctions disciplinaires. Donc vous voyez que le rapport à l'information était difficile avant cette époque. Donc le Clémy est né en 1995, c'est un service du, du réseau Calopé au niveau national. Euh, donc en 80, quand les médias d'information ont commencé à développer des sites de web. C'est vrai que nous, on s'est intéressé à la façon dont les contenus euh, effectivement euh, se, se présentaient. Bon, à l'époque, c'était un web extrêmement statique hein, et souvent les contenus ressemblaient euh, finalement euh, aux contenus euh, de papier, hein, de presse euh, et Et c'est vrai que il a fallu vraiment attendre donc dix ans plus tard le web 2.0 pour que la révolution euh, soit menée avec euh, effectivement euh, euh, des contenus incroyables. C'est vrai que le web 1, on s'en souvient, certains d'entre nous s'en souviennent, c'était quand même une heure de connexion par mois. Quand on dit ça aux élèves, aux jeunes, ils seront estomaqués, évidemment, puisqu'ils sont dans la culture de l'illimité et du gratuit. Tout en sachant effectivement que la gratuité, c'est un leurre, puisqu'en fait, ce n'est gratuit que parce qu'on exploite leurs données personnelles. Donc là-dessus, sur la question de l'éducation médiale, bien évidemment, on aborde, on aborde ces points-là. Donc. Euh, donc, euh, après, après le Web 2, c'est vrai que pour nous, ça a été quand même un, un grand changement. Donc, euh, dès le début, dès, dès les années 2000, puisque Facebook a été créé en 2004, c'est vrai que la question de l'éducation aux médias d'information est devenue aussi une question d'éducation aux médias sociaux. Donc, en fait, on aborde les deux, les deux axes, évidemment, euh, très largement. Et euh, donc, sur le, la dimension Web participative, forcément, euh, on va... On va les jeunes vont être amenés à être confrontés à toutes sortes de contenus, hein, d'où l'information, la désinformation. Donc l'éducation aux médias, quand même, un autre grand changement euh, en termes euh, chronologiques, c'est qu'aujourd'hui, c'est une obligation pour les enseignants. L'éducation aux médias, nous, pendant longtemps, on a milité pour que ça puisse oui, se développer, que ça devienne obligatoire. Mais il a fallu quand même attendre la loi de refondation de l'école 2013 pour qu'enfin, ça soit dans les textes officiels, dans les différents domaines du socle, Jean-Marc l'a évoqué. Euh, et puis, euh, dans le domaine de compétences numériques aussi, il y a beaucoup d'entrées éducation, médias et information. Donc, ça, ça c'est quand même important de, de se rappeler de ça. Sur la question de l'organisation, comment on travaille avant d'en venir au contenu, information, désinformation Comment on aborde ça Donc, l'organisation, euh, en fait, euh, académique. Donc, nous, on a des professeurs donc, euh, référents en éducation, médias, dans tous les établissements donc, du secondaire. C'est un peu une particularité de l'Académie de Bordeaux, même si après, ça a été déployé dans d'autres académies depuis 2008. Deux enseignants référents, dont le professeur documentaliste, hein, dont c'est un euh, des axes de mission, sont référents sur ces questions-là dans les établissements scolaires et les collèges des lycées. Ça représente un pilier sur l'Académie de Bordeaux de 800 personnes, qui sont des interlocuteurs privilégiés, avec qui on travaille. Bon. Ensuite, on a des relais départementaux. Hein, dans chaque département, il y a des relais, des relais qui mis. On a monté des dispositifs qui permettent de travailler sur le long terme, puisque ça, c'est un peu la clé aussi de, de la réussite. On ne peut pas éduquer euh, aux médias et à l'information une action ponctuelle. C'est vrai que la semaine de la presse, on a fêté la 30e année cette année. Honnêtement, pour nous qui sommes praticiens de d'éducation aux médias, c'est un peu un côté anecdotique, parce qu'en fait, on travaille toute l'année sur tous les niveaux et tous les médias, hein, donc médias d'info, médias sociaux. Donc imaginez le, le, le champ d'action. Euh, et puis, on a lancé cette année dix résidences de journalistes, financées par la Drac euh, Nouvelle-Aquitaine, euh, puisque c'est une volonté très forte du ministère de la Culture euh, depuis euh, euh, les attentats de, de, de Charlie, dire, depuis euh, 2015 de déployer ce genre de dispositif où un journaliste vient en résidence sur un, un, une durée donc assez longue et il va éduquer les jeunes à l'information, à ce qu'il la désinformation, etc. Dans notre département, il y a euh, par exemple au lycée backe de garonne une résidence de journaliste hein, voilà, qui a été déployée cette année. Euh, alors sur la... la puisque les vrai, méthodes, oui. Voilà, comment la on fait, du débat... Hein, donc le parcours d'information des, des jeunes citoyens, comment les éduquer bon, D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que leur parcours d'information, ou leur parcours informationnel, il est vraiment protéiforme. Alors nous aussi, on a fait comme la, la Manif, on a, on a mené des, des, enquêtes, des petites enquêtes euh, euh, de proximité, donc locales, dans les établissements, et on s'est rendu compte effectivement que les jeunes ont vraiment une pratique assez étonnante euh, des médias d'information, puisque ça va être, par exemple, le matin, quand les parents les amènent à l'école, ils entendent la radio, la voiture, la, ouais. la voiture, euh, ensuite le soir, euh, pendant le repas, on va écouter des FMTV par exemple, euh, chaîne d'info en continu. mais en même temps, donc bien sûr, on est sur les réseaux sociaux, alors on a un certain nombre de notifications, parce qu'on suit un certain nombre de comptes qui nous arrivent, parce qu'on a des centres d'intérêt, on s'intéresse à certains sujets, etc. Euh, en même temps, comme en lycée, en particulièrement, particulièrement dans le professeur, nous font travailler sur certains sujets. Ils nous conseillent d'écouter sur France Culture un certain nombre de spécialistes. Donc, on écoute au format podcast un certain nombre donc d'interventions, d'émissions, etc. Donc, vous voyez que c'est vraiment extrêmement diversifié. Euh, c'est dans le même temps. C'est dans, dans, dans ça, un temps très resserré. Un très resserré temps, hein. Dans une journée, en fait. Hein. Ce qui est lié à la surinformation. Voilà. Donc, évidemment, finalement, dans cet univers protéiforme, ben, l'objectif de l'enseignant, c'est finalement de mettre de l'ordre dans le désordre. Hein. C'est oui, vrai oui. que finalement, c'est un peu ce qu'on va faire. Donc on va essayer de leur donner des repères, des méthodes, pour intégrer finalement les, les, bons, les bons réflexes. Donc, euh, comment faire pour éduquer d'abord à l'information, avant d'aborder la désinformation bah, Effectivement, euh, monsieur euh, Samama, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il faut définir, on commence par définir ce qu'est l'information. Et l'information, c'est une mise en forme. Donc c'est ça qui est intéressant à voir avec les jeunes, c'est-à-dire leur montrer que sur un événement, par exemple, quand un journaliste va euh, enfin, le couvrir, il va euh, s'appuyer évidemment euh, sur les faits. S'il y a des, des témoins, parce que le journaliste n'est pas toujours sur place, mais il y a peut-être des témoins au moment où l'événement s'est produit, donc il va, il va aller enquêter auprès des témoins, il va remettre en perspective, il va contextualiser, il va vérifier, etc. Ce qui fait que là, on va passer d'une communication qui était directe, l'événement s'est produit, il y avait des témoins, à une communication indirecte. Donc on est vraiment bien dans la mise en forme et donc là-dessus, on insiste beaucoup parce que les jeunes sont très actifs sur YouTube, vous l'avez dit, et c'est vrai que sur YouTube, en fait, on trouve tout et son contraire sur un même sujet. Pour nous, c'est un outil extrêmement formateur, YouTube, parce qu'on amène les élèves et les enseignants, parce qu'on forme surtout les enseignants, à, sur un même sujet, comparer des ressources différentes, c'est-à-dire le document brut, qui n'est pas du tout de l'information, le document contextualisé, traité journalistiquement, parce que les chaînes, les médias professionnels sont sur YouTube aussi, donc on va trouver des ressources. On va trouver parfois des documents qui sont de la communication, donc avec un autre axe, on ne montre que les côtés positifs, on va trouver de la propagande, et ça c'est extrêmement euh, intéressant. Alors, premier point, effectivement, c'était celui-ci. Deuxième point, on travaille en, sur la, la notion d'objectivité. Objectivité, Objectivité honnête, plutôt honnêteté qu'objectivité, puisqu'on montre que l'objectivité n'est pas possible. À partir du moment où on est journaliste, on a un point de vue sur un sujet, on travaille pour un média, pour une, on a. On, on suit une ligne éditoriale, donc forcément on ne peut pas tout dire d'un événement, on va choisir ce qu'on appelle un angle. Et donc ça c'est très important que les gens en aient conscience, et les enfants, les, les petits en fait, en particulier dans les écoles primaires, on travaille beaucoup sur la photo justement, parce que c'est si une entrée vraiment extrêmement formatrice. L'angle de... L'angle, exactement, le cadrage, le hors-champ, etc. Et ça, tout de suite, ils comprennent très bien que finalement, ben, euh, il va falloir effectivement euh, voilà, prendre un peu de recul par rapport à, à ce point de vue qui n'est qu'un point de vue peut-être parmi, parmi d'autres. Donc, euh, la meilleure entrée pour euh, former, éduquer, vous l'avez dit, tout le monde est producteur, c'est de les faire produire. Les faire produire, c'est vrai qu'au nous, on croit beaucoup aux médias, aux médias euh, scolaires, aux euh, médias collégiens, lycéens, à école primaire. Ça peut être un journal, ça peut être une web TV, une web radio, on met beaucoup d'expérience de ce type. Et c'est vrai que quand l'élève, on travaille avec euh, France France, il y en a un gros partenariat avec, avec France 3 qui date, exemple, depuis très longtemps, avec Calopé, avec le réseau de euh, Donc... Euh, euh, c'est vrai que quand on produit pour une chaîne, euh, eh bien, forcément, on doit suivre un cahier des charges, euh, définir un mode de traitement, euh, et là, les élèves, tout de suite, comprennent, comprennent quand ils regardent l'actualité que finalement, bah, c'est le journaliste qui a dû faire des choix. Donc il n'est pas objectif, mais en tout cas, il, bon, il peut faire son travail honnêtement, euh, tout, en, tout en ayant effectivement un, un point de vue. Euh, donc, euh, toute la dimension aussi, quand on a, a des questions sur l'information, toute la dimension sur euh, l'écosystème euh, euh, médiatique, euh, médias d'infos, médias sociaux, euh, tout ce que vous avez évoqué, effectivement, sur, euh, sur les modèles économiques, donc, donc, tout, tout, ça, tout ça, évidemment, entre, euh, entre dans, le, dans le dispositif. Alors, euh, sur la, les infox on y arrive, ouais. c'est pas le ouais. si on, on, on, on va échanger un petit peu, alors, sur les infos, c'est vrai que on a, on, moi, ce que je trouve intéressant, quand même, parce que c'est tellement vertigineux la vitesse avec euh, laquelle euh, une info en chasse une autre. Je trouve que ce qui est pas mal avec les, les jeunes élèves, c'est de prendre un peu de recul, hein, c'est-à-dire à un moment donné, de s'extraire de ce flux vertigineux euh, numérique d'inforce, et puis euh, bah, de revenir sur l'esprit critique de la philosophie des lumières. Moi, j'aime bien travailler, par exemple, sur la dent d'or de Fontenelle, hein, euh, euh, femme du... 17e siècle, je ne sais pas si vous connaissez cette, cette, cette petite histoire des oracles qui est, qui est vraiment très amusante, où à un moment donné, un enfant, euh, euh, on pense qu'un enfant a une dent en or, donc tous les scientifiques viennent pour vérifier si cette dent, euh, ils essaient de trouver en fait, avant de vérifier si vraiment la dent est en or, ils essaient d'échafauder de, de, de, de, de, des, des théories, des thèses, des se contredisent, etc. C'est une critique très sévère des savants, hein, et de la démarche scientifique à l'époque, et donc finalement à la fin, euh, donc, Fontenelle conclut en disant qu'on a beaucoup plus vite fait de, de, de trouver des explications euh, plutôt que d'aller euh, euh, vérifier d'abord, et ça correspond exactement à ce qui se passe aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire, on échappe à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, c'est-à-dire on échappe à euh, des, des, des théories euh, sur, finalement, du bleu-blanc. c'est ça oui. <rire> voilà, je ne connaissais pas le terme. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, euh, entrer dans le sujet par la subtilité. Parce qu'en vérité, il y a beaucoup de formations où on parle de fake news, fake news, mais il faut savoir de quoi on parle très clairement. Et entrer dans la subtilité, c'est définir exactement euh, ce qu'est la mésinformation, ce qu'est la désinformation. C'est-à-dire que moi, je me suis appuyée, euh, quand on a travaillé sur les formations, sur les travaux en fait, d'une universitaire de l'université d'Harvard, Claire Bardel, qui fait partie d'un collectif de scientifiques qui travaillent sur la vérification de l'info, First Draft, hein, vous connaissez sans doute, qui a donné naissance au dispositif cross-check qui a été mis en place au moment de la présidentielle en France, euh, qui ont travaillé sur la vérification. Et Claire Gardel, en fait, elle a établi une typologie très précise. Donc deux grands ensembles. D'un côté, la désinformation, c'est-à-dire les informations qui sont fausses mais qui ne sont pas publiées dans l'intention de tromper. C'est par exemple l'erreur. Hein, on peut faire une erreur. Quand l'AFP annonce la mort de Martin Buick, il y a quelques années, ça paraît hallucinant que l'AFP puisse faire une erreur pareille. Mais en même temps, c'est aussi l'occasion avec les jeunes de travailler sur les conditions dans lesquelles travaillent les médias. Il faut travailler vite, il faut être réactif et qu'on va trop vite. Euh, et donc, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Donc, l'erreur, le canular, évidemment, le gorafi par exemple, donc des sites euh, qui sont voilà, là pour euh, faire. Satirique. Éir, satirique. qui amusent, qui sont drôles, parce qu'il y a toute une culture euh, du lol, justement, mmh. de sa conversion Et de l'humour. Euh, voilà, on aime, on aime bien sur les réseaux sociaux partager des choses amusantes, mais en même temps, voilà, c'est de savoir conscience que c'est faux, donc ça, c'est la mésinformation. Et puis, tout ce qui va être désinformation, donc la véritable intention de tromper, et là, on va être dans tout ce qui est. Euh, usine Atli ou euh, faux avisés commerciaux, c'est-à-dire, vous savez, les sites sur lesquels on, on va avoir des infos très, très spectaculaires, très, très attractives, donc on a envie de cliquer, on clique, mais en vérité, il n'y a rien derrière, et c'est simplement pour générer des revenus publicitaires, parce qu'il y a des fenêtres publicitaires qui vont s'ouvrir, comme ça. La propagande, évidemment, sur la propagande, on s'appuie beaucoup sur l'histoire, évidemment, vous imaginez, parce que là, y a, dans les établissements scolaires, le cours d'histoire est une grande ressource. Et puis, bien sûr, le complotisme euh, pour terminer. Donc, euh, donc ça voilà, ça c'est le, le deuxième point, surtout mettre de la subtilité, de la finesse dans l'analyse du faux. Euh, je termine très vite, intégrer les protocoles de vérification aussi, des petits réflexes tout simples. Quand on va sur un site et qu'on a un doute, on va aller tout de suite, on, a, on invite les, les élèves à aller chercher dans les mentions légales, dans a rubrique à propos pour voir exact, déjà s'il n'y a pas... Qui publie, quand... On va, m éclair, m on va recouper évidemment aussi, hein, s'il y a une attaque de requin à Berlitz sur le site actualité.co, je vais voir dans la mention... Euh, dans euh, les mentions mention légales de Marbrique à propos, on, le site se présente bien comme un site de Canida. En revanche, je vais peut-être quand même aller cliquer sur euh, euh, France Bleu, Pays Basque. Les où élèves, ils commencent à le faire. Que, ouais. Je ne sais pas si on est beaucoup à faire hein, d'aller voir dans les mentions légales. Je suis être Bayonne. Et donc, euh, aussi sur les réseaux sociaux, c'est vrai que quand on a des petits protocoles, c'est-à-dire qu'on dit aux jeunes, plus l'information est, spectac est spectaculaire, plus il y a de chances que ça soit faux. Donc, soyez vigilants. Hein. Ensuite, si c'est sur un réseau social, aller voir qui a publié cette info. Est-ce qu'il est suivi par beaucoup de personnes Qui sont les gens qui le suivent euh, Est-ce que lui-même, les publications qu'il publie, elles sont crédibles ou pas crédibles Donc c'est un apprentissage qui est long, c'est pour ça que ça ne peut pas être une action ponctuelle, ça ne peut pas être que pendant la semaine de la presse, hein, quand on fait l'éducation aux médias. il faut en faire toute l'année, il faut que tous les profs s'y engagent. Le, le documentaliste est une personne ressource. Euh, donc voilà. Euh, et puis s'appuyer bien sûr sur le travail des journalistes, remarquable, le fact-checking, on a parlé des, des codeurs, il y a Check News, Libération. il y a, il y a euh, sur euh, 28 minutes la rubrique des Indox, euh, il, il y a énormément de ressources. Et bientôt pour... sur BFM. Énormément ah, Tu vas lancer ça, Pascal, pour les consenteurs. Hein. Et puis euh, voilà, je fais ma petite. Il y a aussi les ressources du féminin, évidemment. Eh oui. Donc eh oui. si dans la salle il y a des, des animateurs, des médiateurs numériques, etc., j'ai mis les brochures là à votre disposition. Euh, voilà, j'arrête. Formidable. A, non mais formidable, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai appris énormément de choses. Euh, et je pense qu'arriver, partir des jeunes, des enfants et atterrir sur comment on fait avec les jeunes et les enfants, ça nous donne des leçons sur comment on fait nous. D'ailleurs, un... c'est pas mal parce qu'elle a parlé de pas mal de choses qu'on es... qu essaye de faire dans notre petite enquête Info des Infos. Je vous invite à y aller parce qu'il y a quelques questions comme ça qui sont suggérées. Voilà. Alors, qui veut réagir, euh, apporter éventuellement un témoignage ou souligner plutôt... quelque chose dont on n'aurait pas parlé, qui vous, sembl... qui vous semble nécessaire, euh, si vous le souhaitez, euh, si vous êtes dans cette réunion parce que tellement de choses ont été abordées on a essayé de faire, c'est la première fois qu'on fait l'exercice, on essaiera de, de le découpler, de l'améliorer de le concentrer peut-être effectivement parce que par moments c'est un peu vertigineux tout ce qu'on entend d'information donc est-ce que l'un d'entre vous est-ce que... Autour de dire ceux que je connais <rire> ou que je reconnais. Peut-être euh, nous mettre tous en perspective. Là. Comment ils nous voient Alors, juste Comment, voilà. euh, voilà. comment voyez-vous, euh, nous, voyez, nous, consommateurs d'informations, et vous, émetteurs, même si j'ai compris qu'on était tous, à 15 ans, 20 ans, euh, l'intelligence artificielle qui arrive, est-ce que ça tue vos métiers est-ce que Qu'est-ce qu'on devient quoi Alors, qu'est-ce qu'on devient est-ce qu'il y a une autre question complémentaire madame Oui, une question complémentaire, parce que euh, c'est très bien, euh, et vous l'avez dit remarquablement, de, de, de, de former nos enfants. Mais moi, je, je me demande s'il n'y a pas un appétit aussi, chez les adultes, euh, sur ces questions-là, à être formés. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une ouverture à se dire, écoutez, soyez lucide par rapport à tout ce qui est info, des infos, et on va vous donner quelques codes pour pouvoir euh, vous autogérez vous voyez, nous, moi je suis un médecin de formation on fait beaucoup d'éducation thérapeutique des patients et eh bien on peut essayer de faire une espèce d'éducation thérapeutique du, du lecteur, du, du citoyen qui, face à l'information puisse avoir une formation et je pense qu'il y aurait des gens intéressés et j'en fais partie Alors, question Bernard Vous avez tout à fait raison, tout à l'heure, on a parlé, enfin Pascal a parlé d'une un, étude du, du MIT, donc c'est aux états unis qui montrait que les plus de 65 ans avaient tendance à, à faire circuler, à diffuser les infox, sept fois plus que les classes d'âge beaucoup plus jeunes, puisque c'est les classes d'âge jusqu'à 29 voilà, 18-29 ans et euh, alors effectivement on peut se demander pourquoi et c'est peut-être parce que c'est ce, une classe d'âge qui n'a pas du tout été éduquée par euh, enfin, au, au numérique et qui s'y est mise de façon euh, spontanée sans connaître euh, justement les, les, les règles, les préalables et qui, qui n'ont pas bénéficié d'une éducation Donc, je, je, et avec je... moins et avec évidemment moins d'expérience hein, puisqu'ils ont euh... <rire> euh, voilà donc euh, vous avez tout à fait raison c'est une, une éducation qui devrait vraiment, en tout cas c'est un effort que tout le monde devrait faire et évidemment à tout âge Alexis et là demain dans 15 ans euh, on est complètement Sauve-toi toi-même. Alors je suis Non mais vraiment. suis pas <rire> euh, Madame Irma. Hein. J'ai pas de, de boule. Mais il y a, a aujourd'hui euh, quelque chose qui doit nous inquiéter, c'est euh, la, la fermeture en fait d'Internet. Euh, fermeture par les plateformes qui sont les premières à privatiser l'espace public d'une certaine façon. Euh, une réflexion sur la donnée aussi importante. La donnée devrait être un bien commun. Ça ne devrait pas être une matière première à faire du profit. Euh, donc là, il y a un vrai, vrai grave problème de société d'accepter, en fait, que cette donnée soit captée à des fins de, de, de business alors qu'elle est un bien commun. Donc il va falloir vraiment changer ça si on veut euh, sortir de, de, du capitalisme de surveillance hein, qui est en train de se mettre en place, on le voit en Chine, euh, où vous êtes citoyen modèle, euh, mais euh, du jour au lendemain, si vous oubliez de payer... Euh, une taxe, une amende ou quoi que ce soit, vous ne pouvez plus prendre l'avion, vous n'avez plus des droits parce que reconnaissance faciale, etc., vous n'échapperez pas à Big Brother. Euh, nice est très contente de, de, de mettre en place un système de vidéosurveillance. Monaco va bah, s'y mettre aussi avec la 5G offerte par les Chinois, d'ailleurs. Euh, donc un, un problème de souveraineté euh, numérique, déjà, sur comment on reprend euh, du territoire public aux plateformes. Euh, et puis euh, l'autre chose, c'est comment on empêche les États de rentrer dans ce délire euh, de la surveillance parce que c'est très, euh, très, très séducteur pour un, un État de se dire, ben voilà, je vais tout surveiller, ce sera beaucoup plus simple, on aura... Euh, parce, beaucoup... que le la est parce que surveiller c'est la navigation, c'est ça Non, parce que derrière, derrière ça, en fait, vous avez euh, le, le principe de la censure et de dire que pour votre bien, on va effectivement faire la lutte contre la fausse information, euh, mais ça commence par une bonne intention, l'enfer est pas de bonne intention, et, et là, on arrive finalement à la censure et à l'idée que... Euh, on aura plus finalement, on aura un désintérêt croissant pour l'information qui est déjà là. Enfin ce que je vois dans 15 ans, ce qui me fait peur, c'est euh, justement qu'on va oublier ce qu'est l'information. Euh, que les, les nouvelles générations n'auront pas cette idée, enfin pour eux une information ce sera euh, une blague d'Hanouna avec la dernière dépêche de l'AFP au même niveau, voire euh, la blague d'Hanouna plus haut. Parce qu'effectivement c'est ce côté drôle, c'est ce côté qui marche. Et il faut voir la consommation aussi de ces générations de l'information, c'est-à-dire qu'elle consomme en passant d'une plateforme à l'autre euh, sur du mobile. Il euh, n'y a plus de rendez-vous télévisuel, il n'y a plus d'achat de, de, de, de papier. Enfin, moi, mes enfants, je les fais lire, je fais des efforts, je les ai abonné à Sciences des choses comme ça, mais on n'est pas nombreux à, à le faire finalement, euh, je pense. Enfin, on essaye tous. Il y a l'école qui fait ce qu'elle peut, mais j'interviens dans les classes, justement, sur les fake news, et je pose toujours la question. Quoi, quels sont vos supports d'information Est-ce que vous avez des abonnements Des choses comme ça. C'est une catastrophe. Euh, C'est Snapchat, il enfin, n'y a pas d'utilité à l'information. Pour eux, ils vont aller sur Twitter pour voir le dernier album du machin. Enfin, C'est de l'entertainment d'abord. Or, euh, je l'ai un peu évoqué tout aussi, le, le, le, la démocratie, elle passe par une bonne information, un citoyen informé. Euh, et si on oublie ça, dans 15 ans... Euh, on sera dans ce capitalisme de la surveillance, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de démocratie, il y aura une marche unique du monde qui sera celle de la consommation, d'un côté, et du contrôle de l'autre. Euh, les idées, vous les gardez pour vous, ou les idées, il n'y en aura plus. Finalement, on s'en fout. C'est Big Brother, on en parle beaucoup en ce moment, euh, mais c'est que le début. Donc il y a un danger évident. Euh, on en est conscient, donc c'est la, la bonne nouvelle. En revanche, il ne faut surtout pas faire confiance aux plateformes. Euh, je ne crois pas une seconde que Mark Zuckerberg euh, soit sincère ou, ou que les, les, les grands ponts de Silicon Valley soient sincères dans leur, dans leur volonté de lutte contre la fausse information ils font ce qu'ils peuvent évidemment mais c'est pour sauver leur business model c'est pour empêcher qu'il y ait une fuite majeure des, des, des usagers donc euh, tout ce qui est fait pour votre bien est fait pour leur bien d'abord et, et, et ce qui moi m'interpelle davantage c'est qu'on est vraiment à la traîne en Europe on n'a pas les moyens de notre souveraineté numérique on est à la merci des américains et des chinois euh, d'ailleurs on fait un vendredi on, on organise avec l'association la, de la souveraineté numérique française euh, une conf avec Cédric Villani et on en aura d'autres euh, sur ce sujet là parce qu'il est clé pour la campagne et pour la suite en fait de ce, qui, ce que va être l'Union Européenne ce que va être notre pays euh, on doit s'affranchir euh, du pouvoir euh, de, des acteurs privés et des acteurs publics euh, euh, autres euh, qui sont les grandes puissances, les empires dont nous nous n'avons pas la capacité en fait euh, voilà, on en est conscient, mais on verra dans 15 ans où on en sera. Voilà, donc on va choisir entre la manipulation commerciale, la manipulation biologique, et le bien commun, et le bien public, hein, c'est un peu ça. C'est euh, exactement ça qui va se passer, quand on parlait de la question portée sur l'intelligence artificielle et est-ce que le métier de journaliste va disparaître. L'important, ce n'est pas que le métier disparaître, c'est que, que ce maillon... Euh, démocratique euh, se fasse exploser. Ça va être quoi l'intelligence artificielle L'intelligence artificielle, ce n'est pas un système intelligent au sens où on l'entend, c'est un système de traitement des données, de traitement de l'information basé sur des algorithmes. Ce qui va se passer dans 10-15 ans, ce que je crains, hein, c'est que, que vous, ici à Agen, vous êtes un homme, vous habitez à Agen, vous, vous avez un métier, vous avez des enfants, vous n'en avez pas, etc. C'est que l'information qui va vous être apporté via les réseaux, via, euh, via le numérique, via votre smartphone, via votre télé qui va arriver bientôt chez vous, et eh bien ce sera pas la même que la mienne. On n'aura plus du tout la même information. Il y aura toujours, ce n'est pas un problème de, de journaliste, euh, on continuera à produire de l'information parce qu'il faudra la produire, il faudra l'écrire, il faudra la filmer, il faudra la commenter, mais celle qui vous arrivera, et eh bien ce ne sera pas la même que celle qui arrivera à votre voisin. Parce qu'on va estimer que euh, vos, vos revenus votre catégorie socio-professionnelle votre, votre situation votre âge votre, votre, euh, ce que vous êtes eh ben, euh, l'information sera personnalisée le, le danger de, de tout ça c'est qu'à la fin plus personne n'aura la même information, ça c'est le premier danger mais surtout le, le plus grand danger selon moi c'est que la, la vraie information qui va être payante qui va être un peu plus chère sera réservée à une élite comme aujourd'hui pour manger bien, pour manger sain, pour manger bio, il ben faut dépenser plus d'argent. Je crains que dans 10, 15, 20 ans, pour s'informer sainement, il va falloir dépenser de l'argent, s'abonner au monde, s'abonner, euh, peut-être pas regarder BFM TV, enfin j'en sais rien, mais, mais dépenser de l'argent pour pouvoir s'informer euh, sainement. C'est ça ma crainte, c'est pas spécialement la disparition du métier de journaliste. Oui, il y, y a une forme de paradoxe parce qu'effectivement avec le web, euh, les, en tout cas dans un premier temps et encore maintenant, on le considère comme une ouverture et on s'aperçoit que finalement, et notamment euh, à cause des algorithmes ou grâce aux algorithmes, c'est plutôt un système d'enfermement. Il y a des systèmes de bulles où finalement on se retrouve dans des univers qui sont les univers... Euh, desquels on est le plus proche, et finalement, plutôt qu'une ouverture, on se retrouve avec une confirmation de ce que l'on pense, avec des amis qui pensent finalement à peu près comme nous, qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Et effectivement, la personnalisation va accentuer ce phénomène. Voilà, alors... Autre chose oui, sur les plateformes, en, en tant qu'utilisateur des, des plateformes, euh, il faut être conscient aussi que c'est un zoo humain à ciel ouvert et qu'on est en fait tous des cobayes. On est, euh, ils testent des trucs, c'est-à-dire qu'ils savent pas plus que nous où ils veulent en venir. Mais l'algorithme. Ben, si on peut, on peut, on peut, on peut une effectivement, on peut dire, je m'en vais. Euh, finalement, ça, ça me plaît pas ton truc là, le bout de fromage au bout du labyrinthe. J'ai pas envie d'aller le chercher. Et on peut, on peut se barrer du labyrinthe. On a le choix. On a encore le choix. Mais c'est bien chose. la question. Dans 15 ans, est-ce qu'on aura encore le choix <rire> On va s'arrêter là parce que sinon euh, voilà, on va s'épuiser. Hein, et puis faut il faut qu'on passe à l'action parce qu'il faut parler, il faut controverser, il faut, faut aussi s'y mettre et agir. Euh, moi je dirais simplement euh, du point de vue de, de, peut-être de, de, de, de, des collectivités locales et du service public, que euh, j'interpelle le service public. Je pense que cette formation, elle est à produire déjà chez nous, dans nos villes, vers nos citoyens, vers nous-mêmes en tant qu'agents élus, acteurs de l'éducation. Parce qu'on apprend des choses. Moi, je n'avais pas à connaissance d'un certain nombre d'actions qui étaient menées ici à Agen dans la médiation numérique ou dans l'éducation numérique. Et on voit qu'il y, y a des choses originales qui se mettent à déployer, à diffuser. Et on est là pour le faire, pour partager des expériences. Je vous remercie. Euh, je remercie la vie d'Agen. Je remercie M. Blair avec son ouverture formidable euh, sur tous ces sujets et son, sur sa volonté. Je vous invite à aller dans le camion de Maëfine à Tours euh, dès demain. formidable, euh, mais pour toutes ça, hein. pour les adultes c'est bien pour les enfants, mais pour nous tous, j'espère qu'on aura tant, peut-être qu'on aura un peu moins. En je tiens à remercier, Et voilà, et donc on essaiera de réitérer cette réunion dans d'autres villes d'ailleurs. Et encore, un merci pour cet effort.